Et bim Et bim Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, trois lignes, 45 minutes. Bon, 45 minutes pour faire trois euh, lignes, donc un quart d'heure par ligne. Euh, C'est des lignes de exactement 22,50 mètres, 23 mètres réellement de culture. Ce qui fait que ça fait du 90 mètres à l'heure. 90 à l'heure, les gens, 90 à l'heure. Moi, je n'en connais pas beaucoup des tracteurs qui sont tra capables de travailler leur sol à 90 à l'heure. Sérieux, quoi. Bon moi j'en connais par contre qui sont capables de dire débiter des conneries à la minute euh, de façon incroyable. Bon bien sûr tout est relatif. Mon sol, il a été désherbé, à la bâche vous avez vu euh, juste avant, j'avais une culture de patates l'année dernière donc ah, un petit peu décompacté le sol quand même mais euh, voilà, il reste quand même assez dur. C'est un sol un peu lourd mais sans, sans, sans trop enfin pas trop non plus. Euh, c'est un sol qui se travaille bien, j'ai pas trop d'adventice à gérer dedans, il y a un peu de rumex, un peu d'ortie mais globalement ils sont pas trop gênants. Et puis, euh, d'un point de vue euh, corpulence du bonhomme, euh, je fais 1m80-80 kg, tout en muscle évidemment. Euh, donc, évidemment, c'est physique. Je vous garantis qu'après ça, tu n'as plus envie d'aller à la salle. Hein. La salle, allez chez toi, dehors, là, dans la pépinière. Ça maintient, quoi, comme on dit. Hein. Ça permet de conserver le bonhomme ou la gonzesse. Bon, c'est bien beau la corpulence du bonhomme, ça vous donne un aperçu un peu de l'énergie euh, nécessaire pour travailler ça. Ce qui est important le flow, le flow. je vous en ai déjà parlé à la première vidéo dans l'itinéraire technique le flow est important et là ici il peut rythmer le travail alors euh, on évite le reggae c'est un petit peu trop mou mais ça reste sympa pour se détendre euh, sinon bah, on est plus sur du métal un temps sur deux parce que sinon ça va aller trop vite et là vous allez casser la machine, attention hein, machine, hein, ça c'est une machine de haute précision donc attention, c'est fragile bref vous m'avez compris. Donc, pour vous rappeler, c'est la Pitchoun. C'est une campagnole, une petite campagnole de 30 cm de large, à, à, à contre-dents fixes. Euh, D'ailleurs, elle n'existe qu'avec des contre-dents fixes, puisque les campagnoles habituelles, on peut choisir entre contre-dents euh, fixes ou contre-dents ressorts. Bon, là, on n'a pas de cailloux, donc euh, c'est très bien d'avoir une fixe de toute façon. Euh, donc euh, voilà, donc on est sur du 90 mètres à l'heure euh, bien sûr, euh, euh, c'est euh, bah, pas mal en fait vous pouvez, vous pouvez faire vos calculs parce que là euh, je vais avoir euh, en tout peut-être une trentaine de lignes donc une trentaine de lignes euh, divisé par 4 euh, ça fait euh, 7,5 heures de travail du sol pour me faire 5000 euh, boutures bon, ça va, hein, c'est pas énorme hein. Euh, alors bien sûr, je le fais pas tout en une journée, parce que ça reste quand même assez physique. Parce que vous, vous allez à la salle toute une journée entière. Non. Ou alors vous êtes fou. Donc moi, j'aime bien me faire des, petits, euh, des petites mesures comme ça de mon temps de travail sur certains, sur certains travaux. Euh, ça me permet après, de, en mettant tout bout à bout, de savoir combien de minutes euh, je mets sur un plan vendu. Donc euh, bah, on en parlera dans une prochaine vidéo, puisque euh, on ne va pas tout faire dans la même. Hein. Voilà, donc cette semaine euh, je vais avancer là-dessus pour pouvoir avancer mes boutures. J'aimerais bien finir ça dans, la, dans moins de quinzaine, euh, puisque bientôt, euh, bien, bientôt arrive la période des greffages. Les collègues bord de mer ici euh, ont déjà des arbres qui débourrent, donc ça veut dire qu'ils commencent bientôt euh, à greffer. Euh, D'ailleurs je salue euh, Flo et Martin notamment qui sont dans ce cas-là. Bon voilà, bah, quand je suis motivé à faire des vidéos, je, ça m'arrive de pouvoir en préparer plusieurs dans la semaine, quand c'est des vidéos assez courtes, en plus ça se montre rapidement. Euh, je ne fais pas d'effets spéciaux non plus sur les vidéos, vous avez vu hein. je jamais dit encore sur les vidéos, mais après tout, pourquoi pas euh, pensez à faire, à mettre un pouce bleu euh, à activer les notifications, là, la cloche, je sais pas quoi là, et puis à vous abonner surtout hein. bref, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'ai euh, préparé la zone j'ai tiré les cordeaux et j'ai grûlé le pitchounet Kathleen donc euh, pour cet après-midi, euh, ça ira, puisque je de toute façon euh, J'ai une commande à aller préparer parce que je fais une livraison demain. Donc, euh, et ben, je vous dis canavo. Euh, Comment on dit? je Il se reconnaîtra le breton.